Et bonjour à, à Toulouse. Wow. Ah. Et du 12e. On a plusieurs parisiens. Voilà. Voilà, j'espère que Sandrine a trouvé le sondage dans l'onglet sous celui du chat à droite. Voilà, merci Valérie ouais. pour ouais. les précisions. Et donc nous euh, allons commencer. Euh, par... Il est 14h, je, je vous propose de, de commencer. Euh, donc je suis Christophe Péridoux, je dirige l'activité euh, Learning and Solutions du, du groupe Segos. Euh, il s'agit de l'activité sur mesure en fait. Et nous, notre notre mission, notre première mission, bah, consiste à, à concevoir et déployer des dispositifs euh, d'accompagnement de, de, de développement de compétences qui sont la plupart du temps impactés par euh, les, les grandes transformations. Et aujourd'hui, je suis avec donc avec Mathilde. Euh, Salut Mathilde Voilà, Mathilde Bourdin, donc moi je suis responsable des offres de formation euh, qui s'adressent aux acteurs de la formation, euh, responsable formation, formateurs euh, pour euh, Segos. Voilà, bienvenue à toutes et à tous. Alors ce qu'on va partager avec vous, ce sont les, les résultats d'une étude. Hein, euh, en fait c'est un, hein, euh, un baromètre que l'on conduit et qui porte sur l'observation, de l'évolution de la formation, c'est un baromètre que... Donc, on conduit depuis une dizaine d'années maintenant, en sachant que cette année, évidemment compte tenu de la singularité du, du contexte, on, on, a, on a aussi intégré des, pas mal de questions qui portent sur l'impact hein, de, de la crise sanitaire euh, sur le champ du développement des, des compétences. Euh, Peut-être avant de rentrer dans le, le, la présentation de l'étude, Mathilde, on peut, on peut voir les résultats du sondage. Alors, vous nous dites que euh, so à 75%, pardon, 75%, vous nous dites que euh, l'offre de formation va, euh, a déjà évolué ou va profondément évoluer euh, dans les mois et les années à venir. 75%, donc euh, quand même un oui massif pour l'évolution. Par contre, ouais. 25%, donc c'est quand même pas négligeable, hein, un quart. Qui considèrent que finalement ces offres de formation ne seront pas véritablement transformées euh, euh, ni, en, ni actuellement ni dans les années à venir. Voilà. Alors, si on fait un petit rappel de la méthodologie, peut-être pour, pour démarrer, Mathilde Oui, alors voilà pour la méthodologie de l'enquête. Donc, c'est une enquête que, que SEGOS mène depuis plus de dix ans sur quatre pays européens. Avec vous, là, on va surtout insister sur les résultats français, mais c'est quand même intéressant de nous situer par rapport à nos, nos collègues d'autres pays d'Europe. Donc, nous, ce qui est intéressant et un petit peu innovant dans cette enquête, c'est que nous, nous mettons en miroir le point de vue des responsables formation, responsables ressources humaines. Vous voyez ici 254 directeurs des ressources humaines, responsables formation interrogés sur les quatre pays concernés. Et puis, celui des salariés, 1783 salariés, interrogés sur les euh, quatre pays. À noter que dans les répondants côté salariés, on a quand même une légère surreprésentation des managers par rapport à euh, je dirais, leur représentation exacte dans une population euh, globale. Et puis euh, côté euh, répondants en général, on ne prend pas les répondants euh, d'entreprises de moins de 50 salariés. Donc C'est un prisme à prendre en compte quand on lit les résultats de notre enquête, on aura l'occasion d'y revenir. Voilà, donc voilà pour la, la méthodologie et notre programme maintenant pour ce webinaire. Donc, euh, trois parties et puis ensuite un espace de temps pour les échanges avec vous qui nous importent beaucoup. Première partie, euh, ben finalement, est-ce qu'il y a eu un impact de la crise sanitaire sur la formation et, et lesquels Deuxième partie, plus au-delà même de la crise sanitaire que nous connaissons tous, euh, la, la transformation des entreprises et leur ses impacts sur les besoins en développement de compétences. Voilà, donc transformation des entreprises et impact compétences. Troisième partie, le développement des compétences aujourd'hui et demain. Qu'est-ce qui évolue Comment on s'y prend Etc. Et puis ensuite, donc, euh, des échanges, questions-réponses, comme l'a dit Christophe, soit via le module de chat, n'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure. Et puis, euh, bien sûr, après... Euh, dans cet espace, ce temps vraiment dédié, dédié aux échanges. Alors sur la première partie, donc, les impacts de la crise sanitaire hein, sur euh, la formation. Alors tout d'abord une synthèse, puis on, y, on ira dans quelques points de détail après. Ce qu'il faut retenir vraiment du baromètre sur cette question, c'est que premièrement, alors ça va tout à fait dans le sens de la réponse de 75 d'entre vous, donc quand même une grande majorité, les entreprises ont largement adapté leur offre de formation au contexte inédit du printemps, donc on pourrait dire au confinement numéro 1. Il faut savoir que notre enquête, finalement, s'est déroulée, les gens ont répondu à l'enquête au mois de juillet. Donc finalement, on venait de sortir hein, pratiquement du confinement 1, on va l'appeler comme ça. Voilà. Donc une adaptation très large de l'offre, dans ces modalités, également aussi sans doute dans la nature des thématiques proposées, on le voit après, cette adaptation a permis de maintenir l'accès à la formation des collaborateurs, euh, tout en focalisant une partie de l'œuvre sur les problématiques liées au contexte de la crise sanitaire. Donc, ça, on y reviendra euh, bien sûr, mais il y a eu quand même un très gros effort d'adaptation hein, des entreprises pour euh, poursuivre leur effort de formation. En France, il est incontestable que le dispositif FNE renforcé a encouragé les entreprises à former leurs collaborateurs pendant la crise, ça a été une aide, vraiment, et très, très largement perçue. Et enfin, l'épidémie a joué comme un accélérateur de tendance. c'est-à-dire des tendances que nous, on constatait depuis plusieurs années via l'enquête, et bien là, vraiment, en trois mois, je dirais, on a fait le chemin qu'on fait d'habitude en trois ans, voilà, à peu près. Alors, pour entrer dans quelques points plus précis euh, par rapport à cette synthèse de la première partie, voilà. on voit ici comment euh, les entreprises ont adapté leur offre de formation. Donc On pose la question aux responsables ressources humaines. Pendant ou depuis la crise du coronavirus, votre entreprise a-t-elle adapté son offre de formation pour continuer à former ses équipes 88% de oui. Donc, vous voyez, on est même au-delà. 75% dans la réponse au sondage tout à l'heure, 88% de oui et une très faible minorité, 12% de non. Alors cette adaptation, bah évidemment, elle s'est traduite par une évolution des modalités, puisque vu le confinement, c'était un petit peu obligé. Et donc, la, la solution reine, je dirais, ça a été la classe virtuelle. C'est intéressant parce qu'il y a quelques années, quand on interrogeait ces mêmes responsables de formation, euh, responsables de ressources humaines sur leur vision de la formation à distance, ils nous, ils nous répondaient encore beaucoup euh, module e-learning. Et là, la solution qui s'est imposée, euh, c'est la classe virtuelle. Vous voyez, 63% hein, comme de modalité devant les modules e-learning, 55% pour la France et d'autres modalités euh, en retrait. Voilà. Euh, ce qu'il faut dire aussi en précision, c'est que finalement quand on demande aux salariés euh, qui ont suivi des formations pendant cette période, avez-vous été satisfait de la formation que vous avez suivie Là encore, on a un oui massif. Hein. On a euh, une, une écrasante majorité, hein, 87% de gens qui nous disent oui, oui, je, je suis satisfait, très satisfait euh, des formations que j'ai reçues. Je pense qu'aussi le fait d'avoir été formé, c'est-à-dire quelque part d'avoir pu aussi partager des problèmes, résoudre des problèmes et être outillé pour cela a été bien perçu hein, dans, dans cette période de confinement. Et donc, quand on demande au DRH, responsables formation, pensez-vous que les formations désormais organisées pour les salariés de votre entreprise auront davantage lieu à distance qu'avant la crise On a de nouveau un oui massif avec 86% de oui. On voit que la réponse est assez variable suivant les pays, hein, l'Allemagne en retrait à 66%, alors que l'Espagne est un, oui encore plus massif à 94%. Donc voilà pour ces anticipations hein, sur euh, euh, le fait que finalement on ne reviendra pas comme avant, ce qui ne veut pas dire qu'on ne reviendra pas à plus de présentiel, plus de blended quand la situation sanitaire le permettra, mais sans doute qu'il y a un effet cliquet, là qui, qui a eu lieu. Voilà. Alors, quelle perspective peut-on tirer pour les acteurs d'information de, de ces premiers constats Alors, ce qu'on voit, c'est que finalement, dans l'adaptation de l'offre, il y a une question de modalité, on l'a dit, la classe virtuelle a été une modalité reine, hein. mais il y a aussi une question de thématique, c'est-à-dire que finalement, particulièrement en France, euh, les thématiques du management à distance, de la gestion du stress aussi, ça c'était très spécifique à la France dans l'enquête, mais aussi du travail collaboratif à distance, la gestion de projets à distance, etc. A été, euh, ont été considérablement euh, renforcées. Euh, voilà. Bien sûr, hein, les entreprises ont adapté leur offre pour répondre aux problèmes que rencontraient les, les salariés à ce moment-là, qui étaient quand même des organisations du travail très nouvelles pour beaucoup, je pense en particulier à la vente à distance, hein, où des commerciaux habitués à se déplacer chez le client devaient apprendre à vendre à distance. Voilà. Donc, ce qui pose la question de la capacité d'ingénierie euh, pour convertir des dispositifs présentiels en distanciels ou mixtes, et puis d'animation de ces nouveaux dispositifs. Alors, pendant la, une autre réponse à notre enquête, une question qu'on pose aux salariés, euh, 47% des salariés répondants nous disent « j'ai accédé à la formation pendant la période du confinement », ce qui nous fait dire que les entreprises ont maintenu leur effort de formation, puisque 50% d'accès à la formation, c'est au moyen d'accès à la formation des salariés en France. Donc on n'a pas de baisse de l'accès à la formation, mais on peut se dire que ces formations sont allées prioritairement aux personnes qui en avaient le plus besoin, enfin un besoin le plus manifeste en tout cas au moment, c'est-à-dire ceux qui devaient changer leur manière de travailler. Maintenant qu'on s'installe un peu dans la durée, va se poser la question des autres et du maintien et de l'accès à la formation des autres. Donc là, voilà, d'autres questions encore d'ingénierie et de diffusion hein, euh, des, des solutions de formation à distance qui se posent. Alors, très clairement, le contexte a remis aussi à l'ordre du jour la problématique de la contrainte budgétaire, hein, qui est de plus en plus serrée, et donc des opportunités euh, de financement. Voilà. Alors, par rapport à ça, ben, a le grand plaisir de vous accompagner, hein, puisque nous, on est bien sûr sur les thématiques des formations les plus demandées, euh, euh, ce qui est travail, collaboration à distance, management à distance, la gestion du stress, etc., on accompagne aussi beaucoup les ingénieries de conversion des offres et le support aux formateurs qui doivent modifier leurs pratiques et quelque part aussi modifier leur positionnement en tant que formateur, voire, j'irais plus loin en disant que ça fait bouger l'identité professionnelle des formateurs, ce qui n'est pas toujours simple pour eux. Donc, on, on sait accompagner ça, ne serait-ce que parce qu'on en a beaucoup d'expérience avec notre propre réseau de formateurs. Ensuite, ben, nous-mêmes, bien sûr, on a fait un gros effort de digitalisation de notre offre de l'offre qui existait précédemment et qui a basculé et qu'on peut animer maintenant à distance, et puis de création de nouvelles offres sur des formats purement digitaux, sur des formats plus courts. Et enfin, on accompagne aussi les entreprises sur l'ingénierie financière de leurs dispositifs. Voilà Christophe, c'est à toi pour la partie 2. Merci, merci Mathilde. Alors, au-delà des, des impacts hein, de la crise sanitaire en termes de, de formation que vient de poser euh, Mathilde, un des, un des objets du baromètre, euh, c'est aussi d'évaluer les impacts, de manière générale, des transformations, euh, notamment la transformation euh, digitale euh, sur, sur les compétences, sachant que la plupart des organisations, depuis un moment déjà, et ça, c'est pas nouveau, sont euh, dans des mouvements de transformation euh, euh, profonds et euh, de plus en plus accélérés. Alors, si on regarde les points clés que, que nous pouvons ressortir de l'étude par rapport à ces impacts euh, compétences des, des transformations, euh, le, le premier point qui apparaît, c'est qu'il y a une conscience euh, partagée, c'était déjà le cas l'année dernière, euh, et de plus en plus partagée, tant du côté RH que du côté salarié, de ce qu'on va appeler un risque d'obsolescence de compétences. C'est un risque qui est aussi posé dans d'autres études, hein, de GRID notamment euh, fait référence à, à ce qui se passe aux États-Unis. Il nous dit que pour les CIO aux US, sur les entreprises internationales, le risque d'obsolescence compétence est aujourd'hui au rang 3 des risques stratégiques, derrière, derrière les risques d'instabilité politique et les risques de, de compliance. Alors ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'il était au rang 5 en 2018, ce risque d'obsolescence, il était au rang 7 en 2017. Donc, il y a une, il y a une mesure de la cri criticité du risque d'obsolescence qui est de plus en plus forte hein, dans, les, dans les organisations. Et du fait de ce risque, bah, le développement des compétences devient réellement un enjeu stratégique hein, pour les organisations. Et à ce, à ce titre, c'est de plus en plus un sujet de, de direction euh, générale. Ce que nous montre aussi l'étude, hein, c'est une forte appétence des salariés pour se former. Alors ça, c'est un, un point qu'on souhaitait qu aborder parce qu'il y a quelques années de ça, c'était pas si évident que ça. Euh, y a, on observait des, des postures plutôt consommatrices entre guillemets, où en tant que salarié, j'attends euh, beaucoup de, de, de l'entreprise mère nourricière. Là, ce qu'on ce qu observe, c'est une, une volonté déclarée, en tout cas, de prendre en main son propre développement et sa propre employabilité. Puis en termes de compétences, que ce que nous montre l'étude, là, et ça confirme aussi euh, les tendances qui étaient déjà posées euh, les, les trois années euh, précédentes, mais ça se renforce, hein, c'est que les soft skills, les compétences comportementales restent une, une priorité. Euh, et on sait hein, que c'est un capital important aujourd'hui dans des, des organisations en mouvement, euh, qui se, des environnements plus complexes aussi, plus transversaux qui vont challenger ce type de, de compétences. Puis ce sont surtout des compétences qui, pour le coup, ne peuvent pas être remplacées par, par le, le digital, la machine, la robotisation, etc. Et puis enfin, l'étude confirme une observation empirique hein, que l'on faisait, euh, que l'on fait chez nos clients. C'est euh, le poids croissant, en fait, des directions opérationnelles sur les, les questions de montée en compétences. Et ça, c'est une donnée qui n'est évidemment pas tout à fait neutre hein, pour, pour les acteurs du, du learning and development, pour les acteurs de, de la formation. Et on, on aura l'occasion d'en reparler euh, tout à l'heure. Alors, concernant ce, ce risque d'obsolescence euh, qu'on évoquait à l'instant, ce que nous disent les, les représentants de la fonction RH, hein, c'est que 47% des emplois présentent ce risque d'obsolescence dans les trois ans à venir. C'est 8 points de plus que, que l'an passé. On est, à, on est à peu près sur le même trend à l'échelle européenne, à hein, 45% et plus 3 points par rapport à l'an passé. Et ensuite, si on regarde les enjeux auxquels répondent les, les programmes de, de montée en compétences, euh, il y a 38% des programmes, on va le dire comme ça, qui, qui répondent à des enjeux d'upskilling, c'est-à-dire se former pour s'adapter à l'évolution de, de son poste de travail. On a 36% de, des programmes qui répondent à des enjeux qu'on va qualifier de professionnalisation classique, j'ai envie de dire. Et puis, il y a 26% des programmes qui répondent à des enjeux de, de reskilling, cette fois-ci, c'est-à-dire se former pour pouvoir accéder à un nouveau métier. Et parfois, c'est au sein de l'organisation, mais ça peut être aussi en dehors de, de, de l'organisation. Alors c'est très cohérent ça par rapport à ce que l'on observe chez nos clients avec une augmentation très significative en fait des dispositifs qui qui visent à, à accompagner en fait des transitions ce qu'on peut appeler des transitions professionnelles ça peut être changer de métier dans l'organisation ça peut être changer de métier en dehors de l'organisation ça peut être tout simplement s'adapter aux évolutions de, de, de son métier. Et cette question d'upskilling, reskilling, elle est aussi appréhendée par les salariés eux-mêmes hein, qui sont tout à fait conscients de, de l'impact des transformations sur leur métier, puisqu'ils sont 27% à anticiper une disparition possible de leur, de leur métier, au regard des, des, des transformations technologiques, notamment robotisation, intelligence artificielle. Et ils sont 81%, hein, ce, qui est, ce qui est énorme, à anticiper, en, en tout cas à défaut de disparition, une modification significatif du contenu de, de leur travail donc le moins que l'on puisse dire hein, c'est que personne ne, ne se sent pas concerné par la nécessité d'adaptation permanente de ses compétences dans des contextes de transformation accélérée et après si on regarde la nature des compétences à développer en priorité alors, ce que nous disent les, les, les représentants RH, hein, c'était déjà le cas l'an passé, on est, on est à peu près sur les mêmes, euh, les mêmes tendances. Les compétences soft skills restent donc en tête des, des priorités dans les environnements euh, mouvants, des environnements, encore une fois, plus complexes, plus transverses. Et on va voir juste après hein, ce qu'il y a derrière ces, ces compétences comportementales. Les compétences digitales, bien sûr, euh, restent aussi une priorité. Et là, on sait qu'il y a, il y a plusieurs choses derrière ces, ces compétences digitales, il y a du hard skills et on sait qu'il y a des, des métiers qui sont aujourd'hui sous tension les métiers autour de l'IT la data, l'intelligence artificielle mais ça renvoie aussi les compétences digitales simplement à l'usage des, des, outils, des outils digitaux et puis les compétences manageriales et ça c'est un trend qu'on observe depuis maintenant 5 ans constitue aussi une priorité pour les organisations qui pour la plupart sont déjà engagées dans un mouvement de, de transformation de leur modèle de management, sachant que ce qu'on observe, c'est que tout concourt à peu près aux mêmes finalités hein, c'est de développer des, des, des logiques managériales qui contribuent à renforcer, à développer des équipes plus autonomes, plus responsables, plus engagées, euh, plus agiles et plus en capacité d'innover. De, de, euh, et tout ça, la plupart du temps aussi, au service d'une expérience, euh, expérience client. Alors, il y a aussi les compétences métiers évidemment qui sont qui sont concernées là il y a des écarts types importants selon les, les organisations et on compare pas tout à fait la même chose les trois premiers champs de compétences sont plutôt des compétences assez transversales les compétences métiers la lecture va être forcément très différente selon le secteur d'activité mais on sait aussi par par expérience et de manière empirique qu'il y a des vrais sujets de de, de développement de, de compétences métiers parfois dans certains secteurs une pénurie de compétences avec un système de formation qui ne couvrent pas forcément les besoins dont on, les besoins nécessaires au, au bon fonctionnement des, des organisations. On sait par exemple que sur les métiers de l'électricité, l'électromécanique, ce genre de choses, il y a des, des vrais sujets de, de compétences. Et si on regarde, si on creuse sur le, les compétences comportementales, hein, alors là, il y a un trio de têtes euh, qui est peut-être fortement, là aussi, influencé par le contexte, là, pour le coup. Euh, ce qui arrive en tête, c'est euh, la communication au travers du numérique, euh, l'esprit d'initiative et d'entreprise, la collaboration et le travail en di à distance. Encore une fois, l'étude a, euh, a été réalisée au mois de juillet, donc... Euh, c'est forcément pas neutre hein. tout ce qui renvoie au numérique et au travail à distance prend une, un poids non négligeable. Après, l'agilité, la créativité, le sens de l'innovation, c'était déjà des compétences identifiées comme prioritaires depuis depuis deux trois ans. L'organisation efficace du travail reste aussi une priorité. Puis bien sûr, apprendre à apprendre dans un contexte où il y a nécessité de, de s'adapter en continu. Et puis la bonne nouvelle. Hein, pour nous, en tout cas, c'est que manifestement, les salariés ont envie de se former, c'est-à-dire euh, il y a une vraie appétence pour pour pour se former, puisque 90% hein, se, se disent prêts à, à se former par eux-mêmes hein, pour, pour s'adapter aux transformations des emplois et des métiers. C'est plus 15 points quand même par rapport à 2018, si on a à de deux ans. Puisque nous dit aussi l'étude, hein, au-delà du, du chiffre qui apparaît là, c'est que 64% des salariés sont prêts à se former sur leur temps personnel, ce qui est aussi un indicateur d'appétence intéressant. Et 35% sont prêts à financer par eux-mêmes la formation. Donc voilà, il y a une réelle appétence pour se former. Après, on verra avec Mathilde comment les comment les salariés souhaitent se former et, et sur sur quel type de, de modalités ils ont ils ont ils sont particulièrement engagés. Alors, on a aussi interrogé les, les représentants de la fonction RH sur les leviers qu'ils actionnent en priorité pour faire face à l'impact des transformations sur les sur les métiers, et là, ce qu'on voit, hein, c'est ça confirme ce qu'on évoquait déjà un peu tout à l'heure, c'est que l'enjeu d'upskilling, euh, c'est une priorité pour 75% des, des RH qui agissent en priorité donc sur euh, l'accompagnement des collaborateurs pour les faire monter en compétences sur leur poste actuel. Le recrutement reste un, un levier. Maintenant, si on remet ça en perspective de, sur 10 ans, on voit que c'est un levier qui est de moins en moins, qui, qui a un poids relatif de plus en plus faibles en fait. Euh, globalement, le trend d'aujourd'hui, c'est euh, les, les, les RH font aussi avec les, les personnes euh, qui sont là et l'idée, c'est de les accompagner soit pour évoluer et s'adapter à leur métier, soit pour euh, évoluer à travers des mobilités internes dans, dans, dans l'organisation. Donc, les programmes de reskilling, hein, ça représente 36%. Là, c'est euh, l'accompagnement des collaborateurs pour développer leurs compétences sur un autre métier. The puis, on a cherché à valider, c'est une observation, je vous le disais tout à l'heure, un peu empirique qu'on fait, c'est ce qu'on observe chez beaucoup de nos clients, c'est quand même le poids croissant des, des directions opérationnelles sur ces questions de, de développement des compétences, et l'étude là nous confirme ce constat, hein, puisque 75% des, des RH interrogés euh, nous disent que les directions opérationnelles sont de plus en plus impliquées dans les actions de, de développement des compétences. Euh, et du coup, pour, pour conclure, cette, cette partie euh, en synthèse si on essaye de mettre en perspective euh, quelques données pour les acteurs du, de la formation et, et du LND euh, ce qu'on peut ce qu'on peut partager hein, c'est euh, tout d'abord indépendamment de la crise sanitaire donc il y a une vitesse de transformation qui s'accélère et ça ça induit pour les organisations un réel enjeu de, de, de développement d'une culture de, de l'apprentissage euh, et pour répondre à cet enjeu, ben on observe aussi une évolution des demandes hein, dans, dans les environnements près desquels on intervient. De plus en plus, il s'agit de construire euh, bien plus que de simples programmes de formation. De plus en plus, il s'agit de concevoir, de déployer ce qu'on pourrait appeler des écosystèmes d'apprentissage qui permettent d'assurer de, de, des montées en compétences rapides. Et ça, ça suppose évidemment de la technologie, de hein, euh, des plateformes, bien sûr, qui sont des véhicules de l'expérience apprenante et sur lesquelles, en tant qu'apprenant, ben, je vais avoir accès, quand je veux, où je veux, à une multitude de modalités et de ressources de montée en compétence. Ça peut être des diagnostics hein, de, de compétences, ça peut être des ressources asynchrones, et on voit une montée en puissance de, de, des ressources asynchrones sous forme de vidéos, d'ailleurs. Euh, ça peut être des parcours aussi hein, de, de formation, euh, ça peut être la possibilité d'activer de, de l'accompagnement en situation de travail, la possibilité d'apprendre au sein, sein d'une du, communauté par exemple. En tout cas, on, là on voit qu'il y a un, un trend assez, euh, assez important autour de, de cette notion d'écosystème apprenant. L'enjeu d'upskilling, de, de, reskilling, il est croissant et ça on le voit, voit d'année en année et, et ça va induire la, la mise en place de, de dispositifs dont l'objet est bien d'accompagner les transitions professionnelles. Et là, on l'observe très concrètement à travers l'évolution des besoins et des demandes de, de nos clients. Hein. Il y a de plus en plus de projets dont la finalité, finalement, consiste à, à accompagner ces transitions. Euh, le, le troisième point, hein, c'est... Euh c'est aussi une tendance qui se confirme année après année. C'est la nécessité croissante pour les acteurs de la formation de s'inscrire comme business partner. Je sais que le mot peut être un peu galvaudé parfois, mais on sait en tout cas que le niveau d'exigence des directions opérationnelles est de plus en plus fort. Le LND, pardon, j'utilise le LND, c'est le Learning and Development. Je vois une question qui apparaît là donc les acteurs de la formation, qui sont de plus en plus challengés par les, les directions opérationnelles, et ça, euh, euh, on, on le voit aussi, il y a de plus en plus de, il y a une nécessité, il y a un vrai re-questionnement dans beaucoup de directions euh, formation aujourd'hui, euh, on a de plus en plus de workshops, par exemple, qui consistent à re-questionner l'offre hein, euh, et à redesigner des dispositifs euh, pour justement développer les écosystèmes que qu'on évoquait précédemment. Et justement, le troisième point que, que l'on va vous proposer d'aborder maintenant avec Mathilde, c'est comment développer les, les compétences aujourd'hui aujourd et surtout demain. Voilà, alors plein de questions intéressantes qui sont arrivées dans le chat en même temps. Je, il y a certaines à qui on a répondu au fil de l'eau et puis vous inquiétez pas pour les autres, on les a bien en tête, on les a épinglées en favoris et on les, pour pouvoir y revenir tout à l'heure. Hein, voilà. Et donc, troisième partie, voilà, sur le, le développement des compétences aujourd'hui. Et ce, ce que l'on voit, hein, c'est que finalement, alors, je ne sais pas, la slide a sauté, voilà, voilà, les points clés qui se dégagent de cette troisième partie, c'est que finalement, il y a une très belle convergence entre d'un côté la fonction RH, formation au sens large, et puis de l'autre côté, les salariés, pour dire qu'il leur faut des formations au plus près des situations professionnelles réelles et aussi de leurs besoins individuels. Donc proximité de la situation de travail réel et individualisation sont vraiment les grands thèmes qui se dégagent. Euh, sur le CPF, on va reparler aussi, on voit que 80% des entreprises alors, françaises, pour le coup, qui répondent ont une lecture organisée du CPF, mais au moment où elles répondent, donc je rappelle en juillet, hein, dernier, seule une minorité envisage de négocier un accord euh, sur le CPF. Donc, euh, sur euh, cette convergence, donc, regardez, euh, on demande aux salariés euh, d'une part, aux RH d'une part, pour développer vos compétences, comment les formations proposées par votre entreprise devraient-elles évoluer Et regardez les salariés, grande majorité, 45%, la formation en situation de travail et la mise en application devraient être favorisées. Et c'est également ce qui revient en premier pour les DRH et les RF. Donc, il y a vraiment... C'est-à-dire qu'il y avait un vrai élan pour la formation en situation de travail euh, qui, sans doute, euh, est difficile à mettre en œuvre euh, actuellement. Euh, voilà, en tout cas, euh, voilà, c'est peut-être plus complexe que quand tout le monde était réuni sur les mêmes lieux, mais, euh, mais je crois que là, il y a, y a un vrai déclic aussi qui s'était opéré. Euh, et puis, alors, après ce que mettre les DRH en deuxième, regardez, c'est les formations à distance devraient être plus nombreuses. Alors, les salariés sont un petit peu plus en retrait. Hein. Pour eux, ça ne vient qu'en troisième position, mais regardez qu'ils ne sont pas non plus dans une opposition euh, farouche. Hein. Voilà, c'est quand même une troisième position. Et par contre, ce que les salariés mettent en deuxième, c'est l'individualisation des formations et des parcours. Donc, ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin par rapport à mes situations de travail. Et voilà, et c'est ce, ce qui arrive aussi en troisième position pour euh, les managers. On marque aussi euh, voilà, le, le fait qu'on a... Euh, une, Finalement, une certaine appétence pour les dispositifs ludiques. Euh, voilà. euh, alors, euh, si on demande maintenant qu'est-ce qui fait qu'on est motivé pour se former Quels sont les motifs d'engagement en formation Côté salarié, Alors, on retrouve notre ancrage de la formation en situation réelle de travail, 59% plus 14 points par rapport à l'année précédente, c'est quand même euh, considérable. Hein Finalement, moi ce que j'en tire, c'est que le, le collaborateur qui va se former veut que la formation réponde aux vrais problèmes qu'il se pose, lui, quand il est euh, sur le terrain. La facilité d'accès au contenu, hein, facilité, simplicité, c'est une grande tendance hein, qui se dégage aussi de notre prix, euh, du prix que Sego se remet avec l'AEF, le Digital Learning Excellence Award, hein, c'est une grande tendance euh, qui se dégage, voilà. hein, cet accès facile et simple. Voilà, et regardez aussi l'accompagnement par un tuteur, l'accès aux ressources pédagogiques à tout moment sur tous les supports qui, qui sont assez importants, 45%, Execo en troisième position côté salarié. Voilà, côté DRH, le, le trio de tête est le même, pas tout à fait dans le même ordre. Ils mettaient en premier l'accompagnement, deuxième l'ancrage, enfin Execo l'ancrage, mais quand même on a le, les mêmes trios de tête. Donc on peut en déduire que ce seront les grandes tendances de la formation. C'est déjà le cas, mais que ça va, ça va perdurer. Alors, maintenant, si on passe au chapitre CPF, on voit qu'on a 80% des entreprises répondantes, donc encore une fois, on n'est que sur les DRH et RF français cette fois, qui nous disent qui ont une lecture organisée du CPF. C'est-à-dire 50% qui nous disent je vais abonder au cas par cas en fonction des projets des salariés concernés voilà. Si ce projet peut être compatible avec les orientations de l'entreprise, eh bien, pourquoi pas abonder Et 28% tout de même qui nous disent « on va aller vers un accord ». Donc, ça fait 78%, hein, près de 80% qui ont une lecture organisée, mais avec une minorité finalement qui se prépare à ce moment-là à négocier un accord. Ce qui peut être surprenant, compte tenu des facilités hein, données par la loi aux entreprises qui, qui négocient un accord désignant des formations euh, abondées sur le CPF, hein, ce qui est quand même beaucoup plus avantageux. La loi donne un net avantage aux entreprises qui négocient cet accord, mais euh, soit par méconnaissance, soit parce que finalement, ils étaient vraiment sur autre chose, eh bien, euh, on a une minorité de répondants sur le thème de l'accord. 14%, donc quand même une minorité, nous disent non, on n'abondera jamais ou très occasionnellement. Voilà, euh, donc voilà pour euh, cette troisième partie et, et voilà pour les perspectives maintenant que, que cela offre. Donc une évolution de l'offre de formation, euh, à la fois l'offre proposée aux collaborateurs, mais aussi de son processus d'élaboration pour qu'elle réponde euh, rapidement et de façon simple d'accès aux besoins des collaborateurs. Voilà, ça c'est un vrai enjeu et c'est un vrai enjeu pour les fonctions euh, formation. La nécessité de trouver un équilibre entre ce qui est prescrit et ce qui est choisi, en fait, ce qu'on voit nous, c'est que d'année en année, finalement, il semble, au travers de réponses à d'autres questions de l'enquête, que de plus en plus, les entreprises prennent la main et, et, et prescrivent finalement par rapport à leurs orientations, leurs enjeux, ce qui est parfaitement naturel, puisque le développement des compétences est un enjeu concurrentiel et un enjeu qu'elles parfa qu perçoivent parfaitement. Et donc, elles veulent financer, en plus, compte tenu de la contrainte budgétaire qui augmente, elles veulent financer des formations qui répondent à leurs enjeux. Mais du coup, il y a cet équilibre à trouver entre ce qui est prescrit et ce qui relève du choix du collaborateur. Et là, c'est là que se situe tout l'enjeu et tout l'intérêt d'une politique CPF vraiment intégrée à la politique formation de l'entreprise. Donc, l'essor des formations réalisées au plus près de la situation de travail, donc pour plus d'impact opérationnel, et donc euh, qu'il faut marier maintenant avec euh, quand même plus de formation à distance. Et donc, on va aller certainement vers des blended, hein, euh, formation à distance, formation en situation de travail, et je pense que ça va donner des ingénieries très intéressantes, et puis l'importance de solutions de formation individualisées. Alors, par rapport à ça, euh, bah, les approches qu'a développées Ségos, hein, c'est d'abord euh, l'approche Foréol, qui est une approche qui vise à accompagner le salarié jusqu'à son passage à l'action, c'est-à-dire euh, du entre le passage de l'intention d'agir à l'action vraie, on sait qu'il y a toujours là une difficulté, hein, c'est étudié par les sciences cognitives, on essaie d'accompagner ce passage après la formation pour faciliter la mise en œuvre des compétences acquises en formation, bien sûr l'accompagnement à l'ingénierie de la formation en situation de travail, l'individualisation des parcours, et on va voir que l'intelligence artificielle va être de plus en plus mobilisée hein, dans cette individualisation, et puis, bien sûr, une ingénierie aussi et un accompagnement de, de vos politiques CPF. Voilà, Christophe, je te laisse la main pour la conclusion avant de procéder aux échanges. Oui, peut-être en conclusion de, de synthèse, hein, ce qu'on qu se dit là, c'est que le risque d'obsolescence compétences, il est bien perçu euh, tant par les salariés que, que les RH, donc ça, ça pose bien des enjeux d'upskilling et de reskilling, avec euh, la nécessité en particulier de renforcer les compétences soft skills et les compétences digitales. Et puis, on peut surfer sur une appétence déclarée, en tout cas, hein, des, des, des des salariés pour euh, pour euh, se, fer, se former. Et puis, ce qu'on voit surtout, c'est que la crise a très fortement accéléré l'adaptation et la transformation de l'offre. Mathilde l'a évoqué. Ce que, en ce qui nous concerne, par exemple, ce qu'on avait prévu de développer en trois ans, on va devoir, on va devoir le faire en un an. Et c'est vrai, vrai pour tous les acteurs de, de la formation. Et on peut donc penser qu'il y aura bien un avant et un après et un après crise sur le plan notamment de, de la digitalisation qui était un mouvement déjà fortement engagé. Euh, maintenant, quand on parle de digitalisation, ce que j'ai envie quand même d'apporter comme nuance, si on croise ça avec ce qu'on observe aussi euh, à travers les, les, les Digital Learning Awards, qui est une, une, une opération qu'on organise tous les ans, qui nous permet de voir une multitude de projets dans différents types d'organisations. Donc, il y a une transformation euh, radicale avec une montée en puissance du digital, mais il y a aussi, euh, c'est digital et humain. L'humain reste au cœur de la plupart des dispositifs. 80% des dispositifs, hein. dispositifs qu'on voit dans le cadre des DLEA, euh, l'humain est bien au cœur. Après, ce qui est clair, c'est qu'il y a une décroissance des, des accompagnements classiques euh, de type tutorat, terrain au profit de, de formes plus collectives d'accompagnement et de plus en plus souvent à distance. La formation en salle, euh, au sens classique du terme, avec des apports de contenu, bah, elle est en très forte décroissance. Ça veut pas dire que elle va fondamentalement disparaître demain, mais elle est en très forte décroissance qu'on observe dans les présentiels. Hein, C'est euh, de plus en plus de l'événementiel ou des ateliers de partage, de pratiques ou euh, le, le, le, le fait d'appréhender des sujets très, très opérationnels. Et puis, il y a, y a une montée en puissance que, qui se confirme des, des classes virtuelles. Quoi. Donc, on est sur un métier qui va devoir euh, lui-même accélérer sa propre transformation, évidemment, pour euh, accompagner toutes ces, toutes ces transformations. Je n'ai pas eu le temps de voir toutes les questions, parce que c'est compliqué d'être à la fois sur le… Mais je crois qu'il y a eu quelques questions. Auxquelles... Ah, il y a une question sur le, le, le... Ah, le... la méthodologie, peu de sondés, bon, c'est un point de vue peu de sondés pour des résultats. Il y a 1700, euh, 1700 oui. plus de 1743 oui, ouais. salariés, 254 directeurs ou ouais. responsables RH. Écoutez, nous, on travaille avec des cabinets qui sont spécialisés mmh. dans les enquêtes et qui nous garantissent, en fait, la fiabilité des résultats. Je dirais que, euh, si on voulait interroger les résultats de l'enquête, il faudrait plutôt prendre en compte, de mon point de vue, la, la loupe un peu grossissante qu'elle met sur le point de vue d'entreprises qui sont en fait des PME, de la grosse PME jusqu'à la grande entreprise, puisqu'on n'a pas d'entreprise de moins de 50 dans le panel. Et puis, ouais. il y a aussi une surreprésentation qui est très claire hein, des managers. Voilà. Donc ça, c'est sûr. Mais par contre, du point de vue de la représentativité au sens large, on a un nombre suffisant de, de notre point de vue, en tout cas du point de vue aussi des cabinets, du cabinet spécialisé avec lequel on travaille, on a un nombre suffisant pour que les chiffres soient représentatifs. Il y a beaucoup d'enquêtes qui sont publiées avec bien moins de répondants, vraiment bien moins. <rire> voilà. euh, alors moi, je n'ai pas les chiffres concernant l'utilisation du FNE renforcé. Je crois que Valérie avait mis un lien dans les réponses au chat, mais là, je ne le vois plus parce que j'ai cliqué sur « favoris ». Donc la question, c'était « a-t-on les chiffres concernant l'utilisation du FNE formation renforcée ?» Euh, moi, j'ai pas, mais je pense qu'on va les avoir. Il faudrait peut-être regarder, alors, toujours avec un train de retard, mais le jaune budgétaire, vous savez, l'annexe au projet de loi de finances, il y a peut-être déjà des données là-dessus. Ou alors, ouais. d'ici quelques mois, un rapport IGAS ou quelque chose comme ça, on aura les, les chiffres. En tout cas, nous, on n'interrogeait pas ça dans l'enquête. Hein. Ça procède de statistiques nationales. Ouais. Le e-tutorat, ben, c'est un tutorat qui est fait en ligne. Voilà, euh, donc qui est proposé maintenant dans beaucoup de prestations où on a un rendez-vous avec son tutoré euh, sur, euh, sur, sur un système de classe virtuelle ou autre pour euh, faire le tutorat en ligne, en fait. Voilà. Il y a de plus en plus hein, de modalités d'accompagnement. Euh, il y a le, le tutorat, bien sûr, le coaching, euh, le co-développement aussi. On, on commence à avoir euh, pas mal de retours d'expérience intéressants oui. sur les, les processus de co-développement. Euh, euh, à distance qui fonctionne, qui fonctionne plutôt bien. Oui, euh, tout à fait. Euh, alors, ces nouvelles thématiques liées au distanciel impactent-elles la pratique et la posture du formateur professionnel Alors, euh, oui, de mon point de vue, oui, très clairement, euh, pour plein de raisons. D'abord, euh, quand même, l'interface technologique, qu'il euh, faut prendre en main, ce qui n'est pas si, ouais. si évident pour, euh, pour tout le monde. Et ensuite, quand vous êtes formateur, vous avez des, des ressources qui vous viennent de vos apprenants, des points d'appui pour votre intervention. Et parmi ces points d'appui, le, le, le non-verbal et le paraverbal jouent énormément. Donc, quand vous intervenez à distance, vous devez compenser finalement la perte d'informations issues du non-verbal et du paraverbal. Donc, c'est aussi beaucoup d'énergie. Euh, voilà, sinon, on pourrait dire que, enfin, pour avoir fait beaucoup, beaucoup d'adaptations de présentiel en distanciel. En fait, si on avait un stage présentiel déjà interactif, déjà dématérialisé et déjà bien conçu sur le plan pédagogique, bah finalement, la bascule se ça, ça fait bien, mais ça, voilà, ça, ça prend du temps, il faut repenser les outils, donc on travaille beaucoup avec des outils collaboratifs, on, travaille, euh, on fait beaucoup interagir les participants entre eux, donc avec, on peut faire des salles de sous-groupes en classe virtuelle, on peut tout faire, il faut juste bien avoir tout préparé avant. Donc là aussi, un changement de posture du formateur qui voilà qui ne doit pas se reposer sur une attitude de one man show c'était pas le cas chez nous parce que c'est pas notre façon de faire chez gosses, mais c'est le cas encore chez beaucoup c'est d'autres formateurs et, et qui doit vraiment tout faire pour en, en se mettant à la place de ses apprenants quoi, générer de l'interactivité donc oui ça impacte oui la création de CFA d'entreprise alors euh, Delphine, si vous aviez posé la question il y a un an, je vous aurais dit « Ah oui, oui, oui, tout le monde se pose la question de la création des CFA d'entreprise, etc. » D'ailleurs, il y en a qui se sont créés, en particulier dans les entreprises qui n'arrivent pas à recruter, euh, bien sûr. Donc, ça reste d'actualité, peut-être un petit peu moins qu'au moment de la sortie de la loi à venir, compte tenu des difficultés actuelles. Mais quand même, ça reste d'actualité, tout à fait. Euh, je... Ouais, je, juste là-dessus, quand même… Euh... Bon, il se trouve qu'on observe quand même dans l'industrie euh, des vraies démarches qui euh, sont d'abord motivées par le fait de compenser un déficit de compétences disponibles sur le marché ouais, ouais. Euh, et les boîtes abandonnent euh, le, la, la recherche, elles disent on va prendre les choses en main et on va construire notre propre euh, notre propre CFA je vous parlais des métiers de l'électricité moi ce qui m'a étonné, hein, mais en l'occurrence euh, je connais deux entreprises industrielles qui sont confrontées à ça et qui ont décidé de, de montrer leur centre de formation pour, euh, pour développer des compétences sur l'électricité et l'électromécanique voilà, oui tout à fait. Alors je trouvais un autre lien dans le module de chat euh, qui est un lien avec le blog euh, formation professionnelle, donc le blog Segos euh, sur la formation professionnelle, euh, pour euh, par rapport à la question qui demandait quels sont les avantages à signer un accord CPF. En gros, si vous avez un, un accord CPF signé euh, qui désigne des actions de formation pour laquelle l'entreprise est prête à abonder, euh, finalement il y a un article de loi qui prévoit qu'à ce moment-là euh, l'entreprise pourra récupérer Hein, le, montant qui figure, le montant en euros qui figurait sur le compte personnel de formation du salarié pour lequel on a abondé l'action. Voilà. Euh, donc, euh, donc, vous voyez que c'est vraiment très intéressant, puisque d'une part, euh, il y aura le financement au titre du CPF et d'autre part, la récupération de, de ce montant. Donc, je vous engage à regarder sur le blog… Alors, euh, voilà, vous avez le lien dans le module de chat, sinon vous faites formation-6professionnel.fr et c'est dans le billet, le dernier billet sur le CPF. Euh, voilà, comment intégrer CPF à votre politique formation. Voilà, bonne lecture. <rire> voilà. Euh, comment se passe l'abondement entreprise au CPF Quelle voie de paiement en montant possible Alors là aussi, vous pouvez regarder sur le blog, on a fait des articles là-dessus. C'est très simple maintenant, vous avez un espace employeur sur monconformation.gouv.fr qui vous explique toute la, ma la marche à suivre et vous avez une possibilité d'abondement euh, en ligne en fait. Voilà. Tout est expliqué sur le blog ou alors vous allez sur, euh, directement sur monconformation.gouv.fr dans euh, l'espace employeur. Euh, les entreprises qui répondent non sur l'accord formation CPF précisent-elles pourquoi euh, Non, Antoine, non, elles ne précisent pas parce qu'en fait la question n'est pas posée, on n'exploite pas de verbatim, ce serait trop lourd. Peut-être voilà. simplement parce qu'elles ne connaissent pas cette disposition de la loi, peut-être simplement hein, par méconnaissance, euh, mais aussi parce que, pour être complètement honnête, euh, le, ce dispositif de reversement du compteur n'est pas encore automatisé par euh, par la Caisse des dépôts, et donc elles se disent peut-être que ça va être compliqué, etc. Et elles attendent peut-être que la fonctionnalité soit complètement… Ce qui est automatisé, ce qui est possible, c'est l'abonnement au cas par cas, mais le refinancement vers l'entreprise qui a signé un accord, ça, ce n'est pas encore automatisé par la case des dépôts. A-t-on des informations sur les politiques de formation adoptées face, par les entreprises face à la crise ben, C'est celles qu'on vient de vous donner, en fait, les informations qu'on a. Hein, c'est qu'elles ont vraiment fait un remarquable effort d'adaptation et de maintien de leur engagement à, à former les salariés. Une question sur les le, études, est-ce qu'il y a des études d'impact, formation présentielle versus distancielle Moi, à ma connaissance, il n'y a pas d'études, et par impact, là j'interprète peut-être, mais si on entend efficacité, euh, transformation, non, il n'y a pas d'études, ma connaissance, de disponible. J'en avais vu une, dans une ouais. euh, qui a été faite par des universitaires aux États-Unis, euh, qui en fait, euh, qui, en fait ne, ne trouvaient pas finalement de corrélation qui était liée au présentiel-distanciel. Il y avait des tas de corrélations euh, suivant la, la qualité de l'ingénierie de la formation, les, euh, voilà, le type de projet sur lequel les participants s'étaient engagés, etc. Mais il n'y avait pas de corrélation avec le fait que ce soit en distanciel ou présentiel. On n'arrivait pas à dire que c'était plus ou moins efficace en fait. Voilà. Ouais. Alors, quel support technique utilisez-vous pour vos formations à distance Alors, bon, je, euh, chez Segos, on utilise beaucoup, bah, en fait, des choses simples, hein, euh, des murs digitaux, des Open Office 365 euh, en mode partage qui fait qu'on peut collaborer sur un même document. Donc, vous pouvez créer vos sous-groupes et les gens collaborent euh, en ligne et, et après, on, on exploite les, les, les livrables donner la main aux participants qui présentent et reçoivent un feedback. Enfin, en fait, il faut que ça soit simple, parce que quand vous déployez une formation, il faut que les, les formateurs aussi puissent l'approprier facilement, pas trop de techno et des choses que les gens ont l'habitude d'utiliser dans leur travail. Donc, on a la chance, on a la chance que ça arrive à un moment ou finalement, beaucoup d'entreprises sont équipées de Teams ou autres. Beaucoup d'entreprises ont Office 365 ou la suite Google qui permet de créer des documents partagés. Et avec ça, on fait déjà beaucoup, beaucoup de choses. Mmh. C'est plus une mmh. question d'ingénierie pédagogique pour moi que d'outillage technique. Une question sur l'IA, hein, qu'on qu identifie bien comme étant un sujet qui va monter en, en puissance, euh, donc impact, ah, ça, je perdu. impact oui. sur les dispositifs de formation, le positionnement des acteurs de la formation, notamment les ingénieurs pédagogiques, les formateurs, les tuteurs euh, nous, ce qu'on voit, c'est que c'est un, un levier euh, hyper intéressant. Euh, on parlait des, des projets de, de transition professionnelle là, tout à l'heure. C'est un, un outil qui peut faire le pont entre, euh, d'une part, l'assessment des compétences euh, des personnes, des individus versus les besoins en compétences dans un environnement donné, qui peut être une organisation, mais qui peut être aussi, par exemple, un bassin d'emploi, et qui peut en même temps prescrire les meilleures solutions de, de montée en compétences. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on, on investit, bien évidemment, mais on y voit un, un accélérateur important de, de, en termes d'assessment, de, d'identification des besoins et d'orientation, euh, vers les, les, bons, les bonnes modalités de, de monter en compétences. Voilà, vous, vous avez converti vos formations présentielles en distanciel, mais modifiez-vous l'architecture pour ne pas perdre la qualité du contenu délivré. En fait, euh, en fait on n'a pas tant besoin que ça de modifier complètement l'architecture, en réalité. Euh, ce qu'il faut, c'est à chaque fois se dire cette interaction oh. qu'avaient les participants entre eux, comment je peux la transposer en distanciel et donc, euh, bah, je ne sais pas, il euh, y avait un sous-groupe autour un, On va prendre un cas. Voilà, autour d'une étude de cas. Bah, comment est-ce que je peux mettre à la fois le support de l'étude de cas à leur disposition sur un mur digital, par exemple, et puis un document open office euh, sur lequel le sous-groupe va euh, collaborer pour renseigner euh, les réponses et, et proposer sa solution. Voyez donc, je n'ai pas tant besoin de changer l'architecture, j'ai besoin de penser aux interactions assez simples, mais qui font que les gens se retrouvent en sous-groupes, reviennent en plénière, euh, partagent. Donc, je peux utiliser aussi des, des logiciels de, de nuages de mots, de brainstorm, enfin, il existe toutes sortes de solutions, et, dont beaucoup, en plus, uh, gratuites. Euh, donc, euh, voilà, Donc il euh, n'y a pas tant besoin que ça de modifier fondamentalement une architecture. C'est plutôt une question vraiment de se dire, alors, comment est-ce qu'ils vont faire Comment est-ce que c'est facile voilà. Et trouver toujours la solution la plus simple. Mmh. Il n'y a pas de temps besoin, c'est vrai, euh, sur les, les les dispositifs sur mesure, en fait, on en a souvent fait une opportunité quand même, c'est-à-dire euh, le, le fait de ne pas pouvoir délivrer en présentiel est devenu une, une opportunité pour euh, pour délivrer euh, sur des notamment des dispositifs où on va distribuer l'apprentissage davantage dans le temps, par une, une segmentation plus fine, en fait, des temps synchrones de formation, en, en conjuguant euh, du, pré, du travail préparatoire, euh, classe virtuelle, transposition on the job. Donc, parfois, ça a été une opportunité. Maintenant, il n'y a pas toujours besoin de le faire. Ce n'est pas, pas une nécessité euh, absolue. Moi, en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est vraiment très empirique. Ça n'a aucune valeur scientifique, mais… On a, moi, un, euh, je suis co-dirigeante -co d'un diplôme au niveau Master 2 à l'Université Dauphine. Et donc, cette année, on a ouvert notre promotion 10 à distance. Et ils ont eu la formation à distance jusqu'à mi-juillet. Après, ils ont repris de septembre à cette semaine où ils, ont re, ils sont revenus en distanciel. Ce que je peux dire, puisque c'était la dixième promotion, c'est qu'on n'a jamais vu un groupe d'apprenants qui se prenait autant en main. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas des comportements scolaires qui étaient vraiment dans une disposition d'adulte à adulte et de qui créaient eux-mêmes leur groupe collaboratif Slack, leur mur digital pour partager les ressources, sans qu'on ait rien à dire. Et ça, ça a été vraiment un apport précieux en fait, hein, cette prise en main par les apprenants de leur propre formation. Et je pense que le, mais c'est empirique. Voilà, il faudrait le vérifier par une étude et une recherche, une vraie recherche. Je pense que le digital y a été pour quelque chose. Ouais. Euh, les difficultés de recrutement. Alors, la PROA, si, si, vous allez voir, Jacqueline, on va en entendre parler de nouveau de la PROA avec les, les, les aides à la reconversion, etc. On n'entend pas parler de la PROA parce que c'est un dispositif qui est complexe, qui est soumis à des, des accords étendus pour que ça fonctionne. Donc, il y en a qui sont signés, renseignez-vous quand même, hein, parce qu'il y en a, a quand même plusieurs qui sont apparus dans le commerce, dans la métallurgie, euh, etc. Donc, on a des accords étendus, étendus maintenant qui désignent des formations éligibles à la PROA. Bon, bon, vous trouverez l'information sur les sites de vos opcos, donc regardez quand même, mais euh, il y a fort à parier que qu'on a eu des messages là, gouvernementaux disant qu'il fallait plus réfléchir à des, des, des parcours interbranches, or la proie, comme c'est un accord de branche étendu, bah, ça enferme un peu dans la branche, donc je pense que le dispositif va, va évoluer pour plus de souplesse, mais on, revient, on ne retrouvera jamais la période de professionnalisation. Ouais. Et donc, peu de retour d'expérience, parce que de fait, aujourd'hui, comme les accords viennent d'être étendus pour la plupart, c'est trop tôt. Hein. Ouais. Alors, Marie-Laure, l'accompagnement des entreprises, je te laisse peut-être... Ouais, ouais. donc, vous accompagnez un grand nombre d'entreprises dans la transformation rapide de leur classe présentielle en distanciel. Ça a été une bonne partie de notre activité, en fait, euh, euh, à partir du, du mois de juin. Euh, avec un renforcement significatif des projets qu'on appelle des projets de conversion et qui embarquent à la fois une dimension de réingénierie en fait euh, des, des, des offres de, de formation mais souvent en plus euh, d'accompagnement des, des formateurs internes euh, en, en fait nos, nos principaux clients sur ces sujets-là c'est beaucoup d'universités d'entreprises des académies euh, dans le secteur de l'automobile des transports euh, mais effectivement, beaucoup de projets hein, qui visent à accompagner cette, euh, cette mutation. Et il y a une question un peu en corollaire hein, sur euh, le, le public, euh, comment, euh, com comment accompagner le passage euh, en distanciel avec des publics euh, peu familier à l'utilisation du numérique, du smartphone. Euh, ouais, c'est un des défis du moment. Euh, moi, je suis surpris quand même par euh, globalement la, la capacité de résilience qu'ont eu les gens euh, et des trucs qu'on pensait absolument inatteignables euh, au mois de au mois de mars. Hein, mmh. euh. Et, et ils l'ont fait. quoi. Enfin, euh, là, on voit même, je vais pas nommer l'entreprise, mais une entreprise de la sidérurgie euh, qui bascule l'intégralité de, de, de, de formation, en l'occurrence qui adresse des, des, des responsables postés, hein, c'est les gens qui font les 3-8, qui sont pas équipés à la base d'ordinateurs, hein, de, de, de smartphones. Et on va basculer toutes les formations qui adressent cette population en distanciel. Il y a eu un investissement considérable de l'organisation pour les équiper. Euh, et au regard de ce qui s'est passé pour d'autres populations dans le même secteur, euh, un peu avant l'été, là, on est assez confiant finalement, sur sur la capacité des personnes à s'y mettre. C'est quand on plonge dans la piscine qu'on se rend compte aussi qu'on peut nager, hein, <rire> si tant est qu'on soit bien accompagné, quoi. Oui, Christine, je vous engage à regarder sur le site des Digital Learning Excellence Awards, vous faites ouais. DLEA sur Google, et vous regardez, alors ça devait être en 2019, le grand prix Addixis, parce que vraiment, c'est l'exemple typique, c'était une usine, en plus, classée vaisseaux donc pas de Wi-Fi. Et ils ont tout fait avec des tablettes et des applis, une appli intégrée toute simple, mais surtout, ils ont beaucoup fait avec le management de proximité et ça a très, très bien marché. C'est une formation à l'intégration des nouveaux ouvriers. Vraiment, donc effectivement, smartphone, tablette, oui, ça, ça fonctionne et il y a plein de choses à faire. Voilà. Ouais. Une dernière Alors, question, je crois, c'est pour toi, Mathilde. Parce que... ouais, ouais. <rire> deux jours derrière un ordinateur versus deux jours en présentiel en fait, euh, on ne maîtrise pas plus l'esprit des gens en distanciel qu'en présentiel. En présentiel non plus. De toute manière, les spécialistes de l'attention, ils vous diront que même sur une période très courte, notre attention, elle fluctue tout le temps. Donc, euh, il y a aussi des questions d'inattention euh, en, en présentiel et de gens qui sont omnibilés par la réponse à l'e-mail, par le SMS qui arrive. On, ces problèmes, de, finalement, de, de capter l'attention et, et de maintenir l'engagement des participants, ce n'est vraiment pas une problématique pour, nouvelle pour nous. Le, la difficulté supplémentaire, c'est que quand vous êtes en classe virtuelle, vous voyez moins, euh, c'est sûr, ce qui se passe, vous avez moins d'indices non-verbaux, paraverbaux, comme je disais tout à l'heure. Du coup, euh, en fait, ce qu'il faut faire, c'est relancer tout, tout le temps en variant beaucoup. Donc, c'est vrai qu'on va créer la surprise, on va on, on va avoir toujours une activité qui, voilà, euh, qui peut durer longtemps entre participants pour une étude de cas, par exemple, mais après relancer autre chose et surtout, euh, des, bien sûr, des temps euh, d'exposer euh, les plus courts possibles, voire pas du tout, voire mettre les ressources à disposition avant un cas à résoudre et puis bah, allez-y, euh, on se retrouve. Et les gens sont d'une ponctualité extraordinaire. Vous leur dites, vous me proposez votre solution, on se retrouve dans une demi-heure, ils sont là. Ils sont là à une demi-heure pile, c'est incroyable ça. Je n'ai jamais vu des participants aussi ponctuels que depuis qu'on est à distance. <rire> voilà, écoutez, merci beaucoup. Je crois qu'on arrive près de la fin de, merci. de ce séminaire. Merci de votre attention, vous voyez. Merci beaucoup <rire> <rire> et de votre fidélité. Et puis, ben, J'espère à bientôt. Merci à tous. Je vous rappelle que vous allez, vous allez recevoir le, le replay du, du, du webinaire dans les jours qui viennent. Un grand merci de votre attention par les tons qui courent, ben, prenez soin de vous. Hein, euh, et puis, euh, on vous dit à, à très bientôt avec Mathilde. Au revoir. Au revoir.